À l'entrepôt? Non. Ok. Tu veux rejoindre Nathan? Oui, probablement. Je veux voir ce que t'en as eu, mijotte. Bon. Prends soin de toi. C'est vraiment un règle ce que tu fais. Mais. Moi je peux pas... Je peux, hein? I Ils disent que le temps c'est le meilleur des remèdes, qui finit toujours par tout guérir, par tout effacer, comme s'ils savaient vraiment ce quoi le temps. C'est vrai, tout ce qui est physique finit toujours par disparaître. Un corps, une ville, un pays, une civilisation. Le monde change, le monde évolue, mais nous, nous on prisonniers au milieu de tous.